Shadowlands est sorti depuis un petit moment maintenant avec un équilibrage euh, on va dire particulier au niveau des congrégations. Si par exemple on veut regarder euh, les chasseurs, quelles sont les congrégations euh, Fait, fait, fait, fait, euh, fait... Ah Ok, là, il n'en avait pas. Euh, au niveau des moines, euh, Kyrian, Kyrian, Kyrian, Kyrian, Kyrian, Kyrian. Ouais, bon, je pense que tu vois, grosso modo, l'idée. L'équilibrage est particulier au niveau de Shadowlands. Ils ont eu beaucoup de mal avec des congrégations. Il y a eu des modifications de dernière minute qui ont complètement cassé un pseudo-équilibre qui aurait pu exister à certains moments. Bref, ils ne pouvaient pas changer tout. C'était lancé. Les gens avaient déjà choisi leur congrégation. Le progrès était lancé. Shadowlands est en route. Donc à partir de là évidemment ils se disent bon bah voilà c'est lancé on va pas revenir immédiatement dessus donc il y a eu des petites modifications d'équilibrage sur 2-3 trucs comme sur la légendaire du Drou par exemple ou sur les dégâts du chasseur précis mais grosso modo c'était très léger de façon à ne pas déranger les personnes qui avaient déjà fait des choix. Maintenant ça va être un peu moins le cas, on a beaucoup plus de renom, on peut rechanger facilement de congrégation et il va y avoir du coup une grosse mise à jour d'équilibrage. Ils ont commencé à modifier le PTR, donc les serveurs, les serveurs publics de test, donc Public, Test, realm, avec un gros paquet de modifs. ou aide et s'occupe de data mining tout ça. Donc ils vont lire et checker en gros les modifications qu'il y a directement dans le jeu et au niveau des données sur les différentes classes. Donc ils ont chopé pas mal de petites modifs qui ont eu lieu. Et à partir de ça, ils les ont listés là-dessus. Donc on va les parcourir. C'est des modifs qui devraient arriver sur nos serveurs de jeu à un moment, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans deux semaines, ça peut être dans un mois, on n'a pas encore de date à ce moment-là. Il peut y avoir également des modifs, parce qu'ils ont également fait des changements de design complet au niveau des congrégations, surtout sur celles où ils étaient déjà pas décidés, ils ont changé cinq fois de comment ça fonctionne, comme par exemple le pouvoir ventir en voleur, ou le pouvoir des nécrolords en chasseur de démons qui a changé 40 000 fois et qui n'a jamais pris forme sur quelque chose de concret ou de solide. On va voir dans cette vidéo, du coup, les modifications pour chaque classe auxquelles on peut s'attendre. C'est pas définitif c'est un début et ça risque d'aller dans ce sens-là très fortement. Voilà, je mets des petits guillemets histoire quand même de, voilà, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses au niveau de ta classe dans les commentaires et je t'ai découpé la vidéo classe par classe. Donc si t'es intéressé que par le démoniste, tu peux aller sur la partie démoniste. Et si t'es intéressé ou t'es curieux simplement de savoir ce qui se passe sur l'ensemble des classes du jeu, tout comme moi, je t'invite à regarder évidemment toute la vidéo, c'est parti pour aller voir ça. Donc, dans un premier temps, au niveau des conjugations, on a des légères modifications au niveau des sous mais rien de réel, principalement des modifications de texte, on va passer à la suite, au niveau du, du chevalier de la mort, le Death Knight, on a des modifications au niveau des orages sur le decablo, honnêtement c'est pas très clair pour moi de ce que ça change, euh, vu qu'ils disent qu'ils retirent les modifiers, mais je, je, honnêtement je suis pas bien sûr d'avoir bien compris, donc je vais, je vais la passer, je, je reviendrai dessus... Euh... Sur une autre vidéo ou un autre moment, s'il y a réellement quelque chose, mais je suis même pas sûr qu'il y ait des réelles modifications. Ensuite, on a un point qui a été ajouté au niveau du talent Relish in Blood. Donc euh, voilà, une petite modification quand même, un petit petit point. On a euh, l'aspect impie. Donc l'aspect impie, désormais, euh, la mort et décomposition. Avant, il n'y avait pas de limite de cible et c'est indiqué que scorch strike, donc euh, la frappe de base hein, du un euh, du, impie quand il la tape en zone, aucune limite Hmm. maintenant c'est 4 4 cibles maximum en zone autour donc gros gros nerf à ce niveau là au niveau de la mort et des compositions et du coup euh, tu vas pouvoir exposer beaucoup moins de, de choses hein. tu vas pouvoir faire beaucoup moins de, de trucs de zone donc Scourge Strike désormais est limité à 4 cibles en zone, et ça ça change quand même pas mal de choses petite modification euh, au niveau du texte de Defile mais honnêtement je pense pas que ça change grand chose non plus, légère ajustement au niveau du conduit parce que c'était pas logique 3-9-3-9, 39, bon, voilà, ça, ça se tient changera rien non plus on a les pouvoirs d'anima donc ça ça va pas nous intéresser hein, parce que Torgaz de toute façon c'est très très simple, peu importe la classe, peu importe l'e-level. On a Death you, donc ça c'est le pouvoir d'effet. Le pouvoir d'effet fait que euh, ça remplace ta mort et décomposition par le pouvoir d'effet, qui fait que ça va augmenter ta force et ça va diminuer les dégâts que les ennemis te font. Ça se fait stacker de euh, par 1% jusqu'à 8%, désormais c'est 2%. Donc, ça devient déjà désormais nettement plus intéressant. Euh, c'est principalement joué sur les dégâts Frost avec un build Anéantissement. Euh, voilà, donc à l'heure actuelle c'est pas joué cette congrégation quasiment pas, évidemment Necrolord all the way pour quasiment tous les dégâts, que ce soit en PVP ou en PVE donc à voir si ça change réellement quelque chose on a également une modification au niveau du Kyrian, du Kyrian qui va faire davantage de dégâts euh, donc voilà, pourquoi pas hein. et ça va également réduire les dégâts que les ennemis te font de 8% au lieu de 5%, donc petit tap au niveau du Kyrian, est-ce que ça sera plus joué je pense pas, ça restera joué sur les tanks et du coup, ça sera mieux. Mais de là remplacer Nécro, je pense pas. Au niveau du chasseur de démons, on a Fodder to the Flame, qui a été complètement rechangé. Bon, je n'ai pas trouvé, donc je vais remonter dessus. Donc, les dégâts, les dégâts de tes sorts ont une chance de faire appeler un démon du théâtre de la souffrance pendant 25 secondes. Donc déjà, c'est plus actif. C'est tes dégâts ont une chance de... Jeter de glaive... Fait des dégâts létaux. Donc en gros, où tu balances euh, jeter de glaive, ça le one-shot. Ça one-shot le démon qui va apparaître et qui explose à sa mort. Ça va faire 175% de dégâts de ta puissance d'attaque en zone aux ennemis autour de toi et ça te soigne de 25% de, euh, de ton maximum de points de vie. Donc ça va te soigner de 25% de THP quand tu tues le démon et ça va faire des dégâts de zone à hauteur de 175% de tes dégâts d'attaque de façon aléatoire. Et l'explosion est réduite jusqu'à 5 cibles. Donc c'est 5... capé à 5 cibles. Voilà, gros point d'interrogation, avoir en jeu, avoir le RPM, donc le taux de proc par minute du truc. Euh, est-ce que c'est capable de concurrencer en PVP Non, ça c'est sûr que non, parce que euh, la track, tout ça, c'est beaucoup trop fort. En PVE, en raid, faut voir le taux de proc, pourquoi pas Mais est-ce que ça va réussir à rivaliser avec fait ou ventir C'est pas certain. Et du coup, même plus, par contre, ça peut être vraiment pas mal, parce que du coup, tu es content d'avoir des dégâts constants, tu n'as pas besoin d'avoir un actif particulier. Pourquoi pas Peut-être que ça va être un truc vachement bien en Mythique+, Peut-être que ça va être naze, en tout cas ça me paraît déjà plus sympa qu'avant Parce qu'avant c'était vraiment pas joué et pas intéressant Donc à voir ce que ça va donner au niveau des nécros pour le DH Et on a un énorme nerf du conduit euh, Kyrian Qui était évidemment très joué euh, le décret Elysée euh, fait un second sigil, une seconde après, pour 25% des dégâts. Désormais, c'est 15% rang 1. Boum 36% au max. Donc euh, là, dans l'état actuel, on en est, sera 21% au lieu de 35%. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, euh, gros nerf à ce niveau-là. Au niveau du Druid, on a... La récupération qui va donner davantage, 116% au lieu de 104%. C'est vraiment pas déconnant, c'est vrai qu'il y avait besoin d'un petit up à ce niveau-là, donc pourquoi pas en spé restauration uniquement. Donc ça c'est bien parce que l'aspect resto avait besoin d'aide. On a un up au niveau du Covenant euh, Adaptive Swarm, donc au niveau du Covenant euh, Necrolord qui va faire 157% de spell power au lieu de 126% sur le Swarm qui soigne et qui va faire davantage également de dégâts. Pour rappel, c'est une dot euh, qui va augmenter les effets des dégâts périodiques et qui peut euh, qui peut jump en fait d'un allié à un ennemi un petit peu aléatoirement, tu la poses et ensuite ça fait sa vie un petit peu comme le Shackles in the du DK euh, quand t'es es C'est ça, ça a un petit peu le même principe, ça peut se spread à gauche à droite sur un allié, sur un ennemi et en fonction du coup ça va faire soit des soins, soit augmenter les dégâts et tu as ce petit debuff. donc ça a été augmenté, est-ce que ça suffira à être joué comparé à Convex the Spirit c'est une grande question, hein, c'est une grande question, est-ce qu'on peut chercher d'aller chercher Convox the Spirit sur n'importe quel, quel spé, c'est très compliqué. Et on a ensuite un up du soulbind Ventir Ça, ça fait plaisir. Donc le niveau du conduit de puissance euh, Ventir Donc qui fait en gros c'est un buff de 3 minutes qui te fait en sorte de faire des sorts, etc. qui s'enchaînent. C'est de base normalement fort sur un Feral même sur un drone d'équipe parce que c'est un style de 3 minutes. Et de base c'est un truc qui, qui était très haut sur la bêta, qui était très sympa, mais qui était pas mal nerf. Donc la Revenus Friendly augmente tes chances de critique de 0,8 par stack. Au lieu de 0,5 rang 1, donc en réalité, là nous on en est, ça sera un genre 1.12 par stack, ça peut devenir vraiment énorme et très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en sim, etc. Et honnêtement, je trouvais ça très cool le truc mentir, surtout en pvE. Donc euh, à voir ce que ça va donner, surtout avec, euh, maintenant qu'on peut burst les boss. Ça honnêtement, je crois qu'il y a peut-être un potentiel, ouais, il y a peut-être, <rire> bon, peut etc., mais de faire un truc pour remplacer le pouvoir d'effet. Au niveau du chasseur, un up du Necrolord, du Chakram qui de base était sympa sur la bêta, qui s'est fait complètement euh, ravager et le pouvoir d'effet était tellement up que il bah, y, y a pas de monde qui sépare. 31% au lieu de 27%, ça me semble faible, ça me semble un up mais pas assez conséquent pour être joué. En tout cas, euh, voilà, c'est un up du pouvoir Necrolord en chasseur. En plus, c'est quand même beaucoup moins fort. Alors on verra, euh, on verra après, mais le pouvoir des Necrolords a été également amélioré, ce qui est déjà un peu plus sympa. Mais euh, voilà, on a également un up au niveau du Covenant, 20 tirs, Flight Shot. Donc, qui va faire 112% de dégâts d'attaque en dégâts d'ombre, en 18 secondes au lieu de le faire en 14 secondes. Donc, ça va faire plus mal en un petit peu plus longtemps. Donc, en réalité, pas beaucoup plus mal, mais c'est toujours ça. Et euh, ça fait euh, que, du coup, il fait 25% de dégâts supplémentaires tant qu'il shot sur la cible. Donc, ça, c'est un bon up au niveau du pouvoir ventir. À l'heure actuelle, sur, euh, sur les serveurs euh, live de Shadowlands, euh, ça time 7% plus bas ventir que fait. Sachant que c'est un pouvoir uniquement mono-cible. 7%. Plus bas en monocybe, sachant que c'est un pouvoir monocybe. C'est pour te dire l'aberration, c'est-à-dire que bah du coup, forcément, en chasseur, tu ne joues pas ça, parce que dans tous les cas, c'est déjà en dessous, sur le seul moment où tu es censé être au-dessus. <rire> donc, euh, donc voilà, même sur du poteau, voilà, sachant que c'est une dot monocybe, c'est quand même en dessous. Donc. Évidemment, il y a besoin d'un gros up, l'up est quand même assez conséquent. J'espère que ça va sim au moins aussi haut que le truc des faits mais... Juste en le disant comme ça, ça me paraît pas suffisant pour compenser ça. D'autant plus que tu as les liens d'âme chez les chasseurs qui sont forts parce que tu boostes ta maîtrise sur le moment où tu utilises ton pouvoir d'effet, qui synergise avec la précision, qui fait que du coup ta précision est beaucoup plus forte et fait plus mal C'est ton pouvoir d'effet. Enfin bref, tu vois l'idée. La maîtrise augmente les dégâts de tes pouvoirs d'effet. La maîtrise augmente les dégâts de ton burst et le burst est sous précision. C'est pas pour rien tout marche bien. Et le fait d'avoir juste une dot qui devrait te faire proc ton killshot, honnêtement, ça me paraît vraiment pas suffisant. Donc ils l'ont payé, C'est bien. Est-ce que sera suffisant? Je ne pense pas. Au niveau du mage, on a les pouvoirs d'anima euh, Voilà, ça on va passer Blablabla, bla bla c'est pas très intéressant Au niveau des pouvoirs Covenant Voilà, donc des congrégations On a un up au niveau du Necrolord qui te transforme en un mage squelette Ça c'est assez sexy en termes de transmo Ça dure 25 secondes au lieu de 20 secondes Et euh, du coup il a été également amélioré Donc pendant que tu es dans ta forme de squelette tes écarts de givre, boule de feu Et arcane blast, euh, touchent jusque deux ennemis proches de ta cible et euh, font des dégâts De zone euh, augmentés De 15% alors, en arcane c'est ok, parce que arcane blast euh, bah, ça fait des dégâts. En frost, les cartes de chiffre c'est vraiment pas ça qui fait des dégâts. Et en mâche-feu c'est pas boucle de feu non plus. Donc ça sera toujours pas joué dans les deux autres spells là. Est-ce qu'en arcane il y, y a un bail Est-ce qu'il y a un truc à faire là-dessus Peut-être, peut-être et ça peut être pas mal, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça a été un petit peu amélioré, c'est pas déconnant. Au niveau de Mirror Aftermath, donc des 20 au lieu de redonner de la mana, ça donne idée claire, ce qui est vachement plus sympa pour un majeur arcane, améliore son burst, etc. Donc vraiment pas déconnant, euh, le cooldown est réduit de 4 secondes. Euh, du fire Fireblast de, de 6 secondes pardon, au lieu de 4 secondes, donc ça améliore également la récupération des cooldowns de trait de feu sur le mage-feu, ce qui est pas déconnant, parce que de toute façon tu jouais pas ventir mage-feu, donc est-ce que ça suffira aussi, je ne sais pas, parce que reset le cooldown de la combi avec le pouvoir d'effet, c'est goldé, c'est vraiment très très fort, et ensuite on a Kyrian, qui fait déjà désormais plus de dégâts des arcanes, et qui va faire encore plus mal sur la durée, sachant que c'était déjà un bis équivalent avec le pouvoir des en PvE, en PVP pardon, en mage-feu tu peux regarder les vidéos de Miss Jones, il joue, à, il joue Kyrian, il augmente à fond ses dégâts, il met des, il met des gros dégâts de malade, c'est vraiment pas mauvais en PvP. Il euh, y a, y a des Play, pareil, en arcane, ou même en feu, où tu peux le jouer en PvE, ça reste ok. Ça ne vaut pas le pouvoir d'effet, certes, mais ça reste ok. Donc est-ce que cette up va suffire C'est pas dit. Mais ça rend le truc encore plus intéressant, donc pourquoi pas. Notamment, je pense euh, ma cheveu pvp, voilà. c'est là le cas où j'ai vu que ça brille le plus, donc c'est possible. Au niveau du moine, on a des réductions de coûts de mana sur Renewing Mist en Mistweaver. C'est normal, l'aspect prend beaucoup de mana comparé aux autres. C'est une des raisons de son absence dans le PvE à l'heure actuelle. Et un peu dans le pvp, mais bon, le pvp, euh, ça a été up euh, dernièrement avec euh, l'up du cocon, etc. et euh, C'est la méta qui veut pas de moine, plus que le moine qui est pas bon. Et ensuite, on a également une réduction de mana au, coup de, au niveau de Qui fait 4,1% de ton base mana. sera 3,8%. Ce sont des petits up de 1 au lieu de 2, etc. Mais c'est toujours bon à prendre. Ça permet de déco plus la mana et de pouvoir avoir plus de viabilité sur cette classe. Et ça fait plaisir. Ensuite, on a le... Euh Paladin sacré, l'aspect la plus forte du jeu, de mon point de vue en PvE ou en PvP à l'heure actuelle, c'est très très fort Paladin sacré. Le coût a été augmenté en mana de 14% du base mana à 16% du base mana sur l'Orient sacré, c'est pas déconnant un petit peu plus, bon voilà. On a une modification de texte au niveau de l'orat croisé, très important, et on a un up léger au niveau de Vunkish Hammer, donc le pouvoir Necrolord, qui fait que tu jettes ton, ton marteau sur la cible, et suivant l'aspecta, ça va en plus te générer du coup un de Holy Power, hein, quand tu es en Holy ou en Protection, si j'ai bien compris. C'est des différences que j'ai vues au niveau du texte. Hein. Au niveau du prêtre, gros, gros, gros, gros nerf de spiritual qui représente souvent de 60 à 70% du d'huiling des prêtres en raid. C'est très, très fort ce coup là de... c'est violent sur la dernière ligne du prêtre. Et du coup, on passe de 100% de sa valeur à 80% de sa valeur, donc énorme nerf. Est-ce que ça est mérité Bon potentiellement oui parce que ça restera très fort et 65% de son healing ça fait beaucoup Alors certes euh, du coup c'est beaucoup basé à suprêtre euh, et ça remplace les autres trucs etc etc Il y a des arguments hein, des arguments mais euh, 80% voilà c'est beaucoup Un nerf de 100 à 80% c'est énorme parce que on, là le, juste qu'on a vu les nerfs sont très mitigés D'habitude ils prennent un marteau, là c'est le seul truc qui subit un marteau pour l'instant Avec on va voir un petit peu plus tard le démoniste Bon ça restera jouable, ça restera toujours utilisé, ça restera toujours fort d'ici pas de panique, mais ça reste quand même un nerf assez conséquent. Ensuite, euh, on a un up au niveau de euh, du légendaire sur la mode mort, alors bon, euh, j'avoue que celui-là, c'est pas le plus utilisé, hein, qui réduit de 12 secondes au lieu de 8 secondes. Est-ce que ça changera quelque chose Peut-être, euh, je ne sais pas encore. C'est pas dit, hein, c'est pas dit. On a également des modifications au niveau du pouvoir d'effet Des faits, euh, du coup, quand on est chez les prêtres. Des attaques directes contre la cible. Euh, restore, du coup. Nanana, nanana. Ça a été EP, donc la réduction de dégâts a été EP de 10 à 15%. Et on a du coup cooldown de euh, la compétence que tu récupères est augmentée de 100 à 150%. Donc ça, c'est pas mal du tout. Euh, ça permet de récupérer plus vite. Hein, du coup, 100 à 150, c'est un up, hein, c'est pas un nerf. Parce que du coup c'est le recovery rate hein, qui est EP de ta compétence. Donc euh, le pouvoir d'effet qui a été monté, 80% également, de 60 à 80%. Donc là on a quand même des gros ups au niveau du pouvoir d'effet, qui est pour autant la congrégation à l'heure actuelle numéro 1 en prêtre ombre. Donc bah, à voir. Là on voit également hein, ces disciplines Shadow également qui sont modifiées. Donc il n'y a pas que, euh, que sacré, il y a les deux qui ont été modifiés. C'est juste que les textes sont différents parce qu'évidemment suivant l'aspect ça fait pas la même chose. Parce que tu cherches pas à faire la même chose suivant l'aspect. Ok, donc il y a un up pourquoi pas, sachant que, comme dit, hein, c'est à l'heure actuelle la meilleure congrégation en PvE en prêt -tron. Depuis que tu peux avoir Burst, donc depuis le renom 30, avec Nia. Et on a également une modification au niveau du pouvoir légendaire sur euh, le, le très utilisé, hein, pas du tout, sur le mode mort-douleur qui, quand il expire sur une cible, 3 alliés sont soignés de 75% de spell power. C'était 55, c'est 75, alors cette légendaire était déjà très particulière. Euh, donc voilà, elle est EP, pourquoi pas? Est-ce que ça suffira à la voir jouer? Je ne pense pas, mais euh, bon, bah, au moins, voilà, elle est EP. Au niveau du Soulbide, du Soulbide euh, des fées, donc du coup, ça a été augmenté, c'est euh, passé de 60 à 80% le pouvoir, donc c'est pas mal non plus, ça rend le conduit nettement plus viable. Donc, fait qui va revenir, fait qui est déjà là, hein, si on regarde rapidement, tiens, hé. même au niveau de Warcraft Log, tu prends par exemple les petits prêtres. En... Ils sont déjà tous faits, donc pourquoi ils up faits Alors que normalement, ils up les congrégations pas choisies, et ben j'en sais rien, honnêtement. Après, fait c'est choisi principalement, encore une fois, à cause des liens d'âme. mais Parce que Prétrombe ne bénéficie que très peu des points de base des congrégations et beaucoup plus des liens d'âme. Oh, vache, font quand même des sacrés dégâts, les Prétrombe. Mais comme on peut le voir, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, inventir, fait, fait, fait, fait, fait, inventir fait fait fait, enfin voilà, tu vois l'idée, énormément, énormément de fées, oh il y a un nécro, oulala, là là mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de faits donc c'est déjà ce qui est le plus joué, donc je suis un peu surpris de ça, à voir si ça restera ou pas, ou s'ils ne sont peut-être pas rendus compte qu'en fait fées était repassé devant, je ne sais pas. Au niveau du voleur, euh, du coup on a une modification, euh, au niveau du texte, c'est dans le bon ordre donc c'est quand même plutôt pas mal. Et, comme dit, nouvelle modification de flagellation, euh, qui a été changée 40 000 fois, désormais 1,5 minutes de cooldown, tu, tu te frappes la cible pour 100% de dégâts d'attaque d'ombre, bon, c'est pas énorme, mais au moins ce sont des dégâts d'ombre, et qui augmente la portée à laquelle tu peux attaquer avec tes attaques de mêlée de 6 pendant 10 secondes. C'est un aspect de l'aigle du chasseur survie en version très très nulle. <rire> Je sais pas quoi dire, voilà, ça, ça existe. Je, je vois absolument pas dans quel cas le fait d'avoir 6 de portée en plus pendant 10 secondes va te changer quoi que ce soit. Pour une minute 5 de cooldown et pour un pouvoir de ça sache qu'en plus les viandames sont moins intéressants. Parce que t'as des buffs de hâte, etc. sur déjà et ça t'intéresse pas. J'ai aucune idée de le sens de cette modification, donc si t'en as une, n'hésite pas à la dire en commentaire. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais en tout cas, en l'état, je suis perplexe. Shaman. Euh, pas de modification, c'est juste du texte. On a une un up au niveau de fail transfusion qui est joué par aucun shaman à l'heure actuelle, donc c'est bien qu'ils appellent les Covenant qui ne sont pas joués, qui fait que tu transfères la cible, bah c'est une canalisation en gros, que tu fais et du coup qui va faire des dégâts et qui va également... Euh... Je vais relire parce que je ne me souviens plus. Donc transfert la force de vie jusqu'à jusque ennemis dans la zone où tu canalises, qui fait 117% de spell power en termes de dégâts de nature, qui se split de façon équivalente Donc un peu comme un météore donc, euh, qui est socable du coup par les ennemis euh, En 3 secondes Le fait de le canaliser complètement en amio évidemment te donne 3 charges de maelstrom Parce que tu t'as pas pendant ce temps là Donc évidemment il te redonne un peu ce que tu as perdu Le fait de réutiliser fait transfusion C'est ça redonne 60% Des dégâts que tu as fait pour soigner tes potes Pendant 20 secondes En gros tu canalises ça fait des dégâts et ensuite tu relâches Ça soigne tes potes Ça a été amélioré euh, les soins et les dégâts Donc euh, C'est assez logique parce que c'était vraiment nade est-ce que ça sera suffisant Ça, honnêtement, je laisse les experts en parler. Parce que moi, ça me paraît vraiment pas suffisant. Après, fais ces efforts. Tu as les boeufs et maîtrises, etc., etc., etc. Mais bon, de là à réussir à remplacer le Necrolord qui te file les remous en plus sur les Airsham, de là à remplacer le Ventir sur un Amélio ou le Nécrolord de nouveau sur un Shaman LM qui va en plus augmenter avec Vague Primordiale, ton intelligence, qui a refaire des doubles explosions de lave, etc., qui refait proc la maîtrise, qui refait proc sur toutes les cibles sur lesquelles t'as dans un Orion, bordel, en instantané en plus, qui repose également un Orion, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas que ça changera quelque chose. À voir, on a un up également du... Euh du bouclier d'éclair des, des pourquoi pas honnêtement pourquoi pas euh, qui va faire plus c'est vrai que c'était vraiment naze donc de 3,6 à 15% c'est x5 hein. x5 la puissance du truc mais euh, est-ce que ça sera joué peut-être dans certains cas en pvp mais je ne pense pas plus que ça euh, que ça servira trop à voir peut-être en, en solo xp on a pris primordial wave qui a été augmenté sur euh, remous euh, qui fait que tu vas soigner plus sur remou et en éclair sur le shaman amelio alors shaman amelio de jouer de base pas necrolord Sauf si tu le joues en off donc ça tu sera toujours content, ça va être un peu EP. Est-ce que ça suffira à le jouer Je suis vraiment pas certain. Mais par contre, euh, c'était déjà l'aspect bis en Shaman euh, Resto, et le fait qu'il l'up, je trouve ça super chelou. Mais bah du coup, ça sera encore plus fort, si ça reste en l'état. Euh, pourquoi pas 100 à 150%, c'est énorme. Sachant que c'était déjà bis, parce que tu joues déjà les légendaires sur les remous, tu poses davantage de remous, tu refais des chaînes de sang sur tout le monde. Enfin, c'était vraiment fort. Donc, bon, euh, pourquoi pas euh, les pouvoirs d'anima on va skipper parce qu'on s'en tape Au niveau des cup on a vu tout à l'heure pour les fées, on a vu tout à l'heure pour le décro Ah on a également le Kyrian Vesper Totem qui a été augmenté 64 à 80, 73 à 91 C'est pas mal et il y a moyen que du coup on revoie l'utilisation de Vesper Totem Notamment pour nos petits joueurs de Mythic, Plus Où euh, c'est une, une, une corrélation qui est ok pour les faire du Mythic Plus Sur un Chaman LM, sur un Chaman amelio, voire même sur un Chaman de Resto donc euh, pourquoi pas. Je pense pas que ça changera en Amélio, mais, euh, mais sur les deux autres pays, il y a moyen que ce soit pris. Démoniste Alors là, on est la seule quasiment, ou si ce n'est la seule, modification d'équilibrage pure qui touche une classe et elle est conséquente. Maléfique Rapture, euh, ça fait 0, ça passe de 0,333335 à 0,275. Nerf vraiment conséquent. 0,33 à 0275, c'est conséquent. Sur Maléfique Rapture, qui est quand même une de tes sources de dégâts très très très majeures en démo euh, Qui est très forte, hein, évidemment. Demo Affli ça roule sur le palier à l'heure actuelle. On va pas se mentir, si on fait statistics et qu'on va dessus, c'est quand même top 2, hein, c'est quand même très très fort. Si on va là, sur le démo afli, voilà, il est largement au-dessus, donc il mérite effectivement un petit nerf, un petit ajustement. C'est un petit ajustement, c'est mérité, ça me semble pas déconnant, mais quand même, c'est un nerf assez conséquent du démo afli. On a modification de texte au niveau du tyran et au niveau des covenants, on a un up au niveau de 20 tirs, qui va faire davantage de dégâts, très très léger, hein, très très léger, et sur la durée, Donc est-ce que ça suffira à le voir jouer tout qui met les malédictions aléatoires de langage ou de faiblesse, je pense pas mais, ou euh, de fatigue d'ailleurs non, plutôt fatigue, euh, non c'est faiblesse hein. c'est faiblesse, ouais c'est ça je pense pas qu'il sera joué pour autant, mais en tout cas, petit up, c'est pas déconnant vu que c'est pas joué. On a une modification au niveau euh, du talent euh, qui fait que ça coûtera zéro rage, le fait de jouer une pending victory. C'est déjà quasiment pas joué, à part sur du contenu solo, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, euh, voilà, ça a le mérite d'exister. Peut-être que c'est joué dans, des cas, dans des, des cas très particuliers dans lesquels n'ai pas connaissance. Mais en tout cas, ça été un petit peu up, up, ce talent. Donc c'est le talent sur Ivresse de la Victoire, pourquoi pas. Pouvoir d'Anima, blablabla, bla, on passe parce que de, de toute façon, Torghast, c'est bidon. Si t'es intéressé, n'hésite pas à aller checker toi-même le lien, je vais le mettre en bas. Mais je te laisse regarder les pouvoirs d'anima par toi-même si c'est un truc qui t'intéresse. On est au niveau des covenants, Et là, on a une grosse modification. Donc encore une fois, c'est pareil. Un peu comme le DH, c'est un truc qui a été changé 40 000 fois, qui n'aura a jamais convenu. Donc il a encore une fois remodifié. C'est le necrolord sur le guerrier. 2 minutes de cooldown au lieu de 3 minutes. Brandir, ta manière du conquérant, te donne 500 de maîtrise. C'est beaucoup. 500 de maîtrise, c'est l'équivalent quasiment d'un trinket. Uh, news c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup c'est même plus honnêtement c'est même plus c'est ça va être peut-être 15 à 16% de maîtrise environ de têtes comme ça donc c'est quand même pas mal pour un guerrier armé, ah, non je parle pour un fury honnêtement je sais pas et ça te file 30% de vitesse bon en tout cas 500 de maîtrise c'est beaucoup hein. tu peux regarder par rapport à ton propre personnage c'est vraiment pas mal du tout et 30% de vitesse de déplacement supplémentaire à toi et à deux alliés proches et en plus tu peux pas être réduit en vitesse de déplacement en dessous de 100%, comme un loup fantôme de Shaman, ou comme une avancée de la mort passive du DK, mais en version améliorée, puisque tu passes de 70 à 100. C'est vraiment beaucoup, ça dure pendant 15 secondes, donc c'est comme un gros trinket supplémentaire. Un gros trinket supplémentaire de 500 de maîtrise, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, ça te génère 4 de rage par seconde, pendant 15 secondes. Donc 15 x 4... 30, 60, 62 rage généré sur l'effet augmente ta maîtrise de 500, augmente celle de tes potes, c'est fort honnêtement, les mecs ils vont te demander de jouer ça dans ton raid pour parser, hein. 500 de maîtrise t'imagines, tu leur files un triquet en plus à l'open, en plus d'infusion <rire> dis-toi il y a des mecs qui vont parser rien qu'avec ça, hein. donc à la base c'est un truc qui est de base censé plutôt être réservé vers un, déca... enfin, vers un war tank, parce que euh, bah, filer un buff à tes potes, généralement c'est plus un truc de tank qu'un truc de DPS, Ouais, <rire> les DPS sont un peu plus égoïstes hein. C'est comme ça, on le sait Ils cherchent plus leur propre log Mais honnêtement c'est pas mal En vrai c'est pas mal, il y a peut-être un truc à faire Est-ce que ça va valoir ventir Enfin aller chercher le ventir, hein. ça va être dur Mais euh, je suis très content de cette modification Je trouve elle fait sens, elle est sympa Elle des buffs à tes potes Honnêtement il y, y a un sens, ça augmente toi-même euh, Pourquoi pas honnêtement, pourquoi pas euh, Et du coup c'est toi qui l'abrandis. Donc ça te file un buff à toi Donc vraiment c'est pas déconnant du tout et au niveau du soulbind, ça augmente ta force de 10% C'est pas mal non plus hein. Le fait de, quand tu bannis Quand tu, euh, tu, tu montres ta bannière, t'as 10% Bon après c'est sur 2 minutes de cooldown Tes bursts ils sont sur 1 minute 30 en war 45 secondes et 1 minute 30 euh, Sur un war arm euh, Sur un war fury c'est 1 minute environ Donc peut-être qu'en fury ce sera pas mal Sauf que euh, en tir c'est vraiment, vraiment très fort en fury euh, En Arme du coup à cause de, du fait Que les cooldowns ne correspondent pas J'ai peur que ce soit pas ouf Mais en fury ça peut être pas mal hein ça peut être pas mal, la maîtrise est forte en furie aussi hein. la maîtrise est forte en furie aussi Donc, il euh, y a moyen de faire un truc, il y a moyen de faire un truc, je suis assez content de cette modif je te laisse me dire ce que t'en penses toi, évidemment Évidemment. Et euh, pour rappel, ouais, j'ai été passé rapidement dessus parce que je l'ai, parce que je suis quelqu'un de malin. Euh, on a une modification au niveau de Flashcraft. Alors, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, bon, enfin. Maintenant, Flashcraft. Donc le pouvoir des Necrolords, qui était clairement, on va pas se mentir, beaucoup moins fort que les autres, hein, celui qui file un bouclier, ça va te filer un bouclier qui est quand même beaucoup plus important. Donc, il va aller au-delà de ce que tu avais avant et euh, ça réduit les dégâts que tu subis de 30% pendant que tu canalises. Donc de base c'est 40%, ça va monter à je pense 80%, euh, le fait de passer proche d'un corps ennemi, ça consomme leur essence, qui réduit le cooldown de ton flashcraft de base, tranquille, donc tu vas avoir un cooldown qui est réduit, tu vas avoir un bouclier qui est plus important, et pendant que tu le canalises, ça va te faire un wall. Donc tu peux l'utiliser de façon intelligente quand tu sais que tu vas te prendre un pic d'une compétence. T'as un gros truc qui arrive, boum, canalisation, tu réduis 30% des dégâts et euh, ça devient une compétence skillée à utiliser, intéressante, qui file un bon bouclier. La Nécro honnêtement, ça a de la gueule, ça a autant de gueule que, les, que les, les Nécro Seigneurs qui sont vraiment sexy. Et ça me fait vraiment très plaisir cette modification de congrégation et rien que pour ça, je signe sur le... Prêt page sur le PTR Et j'ai envie que le PTR soit déjà sur le jeu Bon je te laisse me dire évidemment qu'est-ce que tu en as pensé De tout ça, de toutes ces modifications De, de cette vidéo d'ailleurs, est-ce que tu aimes bien les petites vidéos D'actualité où on parcourt un peu tout ça Et je donne mon avis, je te souhaite une excellente journée N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu voilà, à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner également Ça ne coûte rien et tu peux te désabonner à tout moment C'est quand même super pratique Prends bien de toi et on se retrouve super vite